Qu'est-ce que tu donnerais comme conseils principaux à respecter vraiment pour bien réussir son truc bah Déjà ça serait avant la plantation, donc faire cette évaluation de ce qu'on est capable de faire euh, et puis faire passer ça comme une euh, comment dire euh, euh, non pas comme un, un travail à faire qu'on n'a pas autre chose à faire, mais comme vraiment comme quelque chose de très important. Hein, en sachant que toutes les tailles. Euh, pendant les, certainement les, les 15 premières années qui, euh, de, la, de la végétation. Euh, C'est ce qui va euh, permettre de maximiser le, le retour sur investissement à l'exploitation. À ce qu'on ne va pas faire au démarrage, on risque de le payer très cher à la sortie. Je pense qu'il vaut mieux passer euh, tous les ans et passer vite. Hein, donc on, on, ça... ça c'est plus simple à gérer au niveau de la charge de travail que, que de dire on passe un an sur deux parce que là, on va, avoir des, on va se retrouver avec des branches, des branches plus grosses. Euh, ce qui se faisait au sécateur, on va être obligé de le faire à la scie. Euh, ça risque d'obliger d'avoir euh, du, euh, du broyage à faire. Euh, donc, il euh, vaut, vaut mieux rester euh, sur, sur un travail le plus régulier possible.